Qu'est-ce que tu veux réellement faire Est-ce que ce dont tout le monde t'encourage de faire est vraiment ce que tu veux faire Car tu sais, tout le monde a un avis sur ce que tu dois faire. Oui, tu es très bien, tu fais de beaux gâteaux, fais ci, fais ça. Mais au fond de toi, est-ce vraiment ce que tu souhaites faire Si ce que je dis t'interpelle, écoute cette vidéo, elle va beaucoup te parler et certainement t'aider à choisir enfin ta direction. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Womara. Dans la chaîne, j'accompagne les personnes qui souhaitent entreprendre dans le cake design, à faire des gâteaux excellents de manière répétitive et aussi à savoir monter un business en cake design ou en pâtisserie ou en concept peu importe, de manière rentable en faisant un business plan et en calculant tout au millimètre près. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à me contacter sur mon site web et tu verras ce que je propose comme accompagnement. Dans cette vidéo, je vais te parler de toi, si c'est ton cas, qui est encouragé à faire plein de choses par ton entourage, qui te motive, etc. Mais au fond de toi, ce que tu souhaites faire n'est pas ce... Pourquoi on t'encourage en fait Tu as quelque chose que tu veux réellement faire, mais tu n'oses pas le dire, car tu n'y crois pas, tu te dis que tu n'es pas légitime, tu ne sais pas par où commencer, comment le faire, alors tu te tais et tu laisses les gens t'emmener où eux, ils ont la conviction et la foi que tu vas être. Tu peux réussir, sauf toi, car ce n'est pas ce que tu veux faire. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui est très important, c'est le pourquoi, le why. Je te recommande d'ailleurs de lire le livre qui s'appelle « commencer par le pourquoi ». Car le pourquoi est hyper important, c'est ce qui donne le sens à tes journées, à ce pourquoi tu fais réellement les choses. Et je te parle de choses que je connais vraiment, que j'ai vraiment vécues, euh, quand j'ai écouté beaucoup de personnes m'encouragées dans des directions diverses et variées, mais au fond de moi, je savais déjà ce que je ne voulais pas faire et ce que je voulais faire, mais je n'avais pas le courage de le dire, car ça ne semblait pas être euh, disable, je ne sais pas si on peut dire disable, bien catholique, ou bien entendable en fait. On allait me dire « mais tu es trop prétentieuse ». Mais non, ça ne se dit pas. Mais j'ai compris plus tard que dans la vie, chacun fait ses choix, et chacun assume ses choix, car il est plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres. Donc si tu ne fais pas ce que tu veux vraiment faire, tu t'en voudras à toi et non pas à ceux qui vont t'encourager de faire ce que tu ne veux pas faire, à la place de faire ce que tu veux vraiment faire. Alors, comment faire ce qu'on veut vraiment faire Déjà, demande-toi pourquoi. commence par le pourquoi. Qu'est-ce qui te donne le sens de le faire Pourquoi tu veux entrer dans cette aventure Pour quelle raison Qu'est-ce qui te fait vibrer Et des fois, on a besoin d'avoir un idéal qui nous motive, qui nous emporte, car c'est ce qui nous donne la motivation même quand tout va mal et même quand on, est, on veut tout abandonner et un client nous prend la tête, etc. C'est ce qui nous permet de pouvoir tenir. Mais là, je veux parler de toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux réellement faire La première chose est de te déclarer. Comme on appelle le « coming out okay ». Fais ton « coming out » et dis ce que tu veux faire. Pour t'aider, tu vas mettre pause et dans la barre de commentaires, tu vas écrire « Je veux faire ci, je veux devenir ça » etc. Il faut que tu le dises, il faut que tu le formalises, il faut que tu le fasses sortir de toi. Il faut que tu l'assumes. Mais commence à en parler à quelqu'un. Et pour t'aider, tu peux commencer à en parler à la communauté des quelques entrepreneurs ici, dans la barre d'information. Tu si sais, ce que tu veux faire est dans le cake design ou alors un mélange avec plein de choses et que je ne sais pas comment faire, tu peux t'accompagner à le faire. Je peux t'aider à monter ton business, à clarifier tes offres, à clarifier ton lancement, à calculer ta marge de profit, est-ce que ce sera rentable, est-ce que c'est pertinent, dois-tu quitter ton travail maintenant ou attendre avant de le faire Toutes ces questions, on peut les aborder dans mes accompagnements. Donc, si c'est le key design que tu souhaites faire, je peux t'accompagner à distancier, tu travailles ou bien tu n'habites pas à Paris, pas de souci, ou bien tu n'habites pas en France, pas de souci, je peux le faire aussi à distance pour t'aider à monter ce business. Maintenant, imagine-toi que ce que tu veux faire n'est pas dans le key design. Oui, ça peut arriver. Tu fais de beaux gâteaux, ils sont magnifiques, on t'encourage de te lancer dans ça, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire. Aie le courage de le dire. est le courage de l'affirmer. Aie le courage d'avoir des ambitions. Si tu veux pouvoir faire des choses que tu estimes beaucoup plus grandioses que le design tu as le droit de le dire, tu as le droit de le penser. Car chacun ses choix. Et il faut juste que chacun soit aligné, et en face, et heureuse avec ce qu'elle choisit de faire ou pas. Et tu as ton rêve, tu as ta vie en main, car la culpabilité, tu vas devoir l'endosser toute seule. Tu n'iras pas dire à Paul, Pierre, et Jacques, mais tu m'avais encouragé, c'est toi qui m'avais dit, non, non, non, tu vas t'en vouloir à mort. Alors, prends ton courage à deux mains et ose aller où tu veux aller. Le cake design peut être un une passion à côté, ou un sale business, comme on dit, des, des business, euh, comment dire, à, co à côté, ou des projets à côté, d'un projet principal. Mais ton projet principal, ce que tu veux vraiment faire de ta vie, qu'est-ce que c'est Et que tu n'oses pas en parler. Partage-le avec nous en commentaire et on va t'encourager. En tout cas, je mettrai un like, un cœur sur tous ceux qui auront le courage de dire ouvertement ce qui souhaitent vraiment faire de leur vie. On n'a qu'une seule vie. c'est pas la peine de la vivre pour les autres, la vivre pour toi, toute seule. Car tu seras seul à t'en vouloir si un jour tu te dis « Qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'avais fait ça ?»« Où est-ce que je serais si j'avais fait ça ?» Voilà pour cette vidéo. Donc c'est à toi de prendre ta décision. Prends le courage de partager ta décision en commentaire. Et on aura la force pour le faire. Ok Si tu as aimé, n'hésite pas à partager à quelqu'un qui sera touché et qui sera aidé par cela. Et toi, prends le courage de me dire en commentaire ce que tu souhaites vraiment faire de ta vie. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Courage